Hmm. N'avez-vous pas envie de faire la leçon euh, aux autres euh, Vous n'avez pas envie de tuer les autres, là, les mangeurs de viande parfois Enfin bref voilà, on me demande aussi souvent. Euh, comment je me sens vis-à-vis -vis des autres et si je me sens dans une attitude ou une posture d'évangélisation, de vouloir les convaincre Alors je l'avais déjà dit dans la première, euh, la toute première vidéo que j'ai faite sur le sujet, non, je n'ai pas envie de convaincre les autres, tout simplement déjà parce que ça ne marche pas, euh, l'argumentaire argument, ne marche pas et puis ben, quand on se sent poussé quand on sent quelqu'un qui a une intention personnelle pour nous-mêmes et eh bien on ferme, on ferme les clapets normal évidemment, on veut garder sa, sa liberté intérieure. Donc je n'essaie pas de convaincre par contre, je mets à disposition mon expérience comme je le fais maintenant donc au cours de repas, de déjeuner de conversations avec des gens que je rencontre je peux partager cette expérience, je peux apporter aussi des éléments scientifiques ou des éléments factuels lorsqu'on peut en avoir, je pense en particulier liés au climat, euh, à la santé, mais essentiellement partager une expérience personnelle. Et surtout, ce que je, je répète, euh, vous n'avez absolument pas besoin de moi ou de quiconque pour vous convaincre de devenir végane. Il suffit tout simplement, je le répète, que vous fassiez une démarche personnelle. Ça veut dire euh, analyser en profondeur les données sur la santé, analyser en profondeur les données sur l'environnement. Donc là, je veux dire pour la partie mentale et intellectuelle, vous allez avoir des, des chiffres, implacable, qui voilà que vous ne pouvez pas contester sauf à y mettre de la mauvaise foi. Et puis surtout, surtout, surtout, analyser votre conscience. Ça veut dire, questionnez-vous. Avez-vous, lorsque vous voyez, vous vous sentez proche d'un animal, j'entends pas d'un animal qui vous attaque, pas un, un moustique ou un chien méchant ou enragé, mais j'entends un animal, un oiseau, euh, une poule, une vache, un ours, euh, un éléphant, peu importe, avez-vous envie de leur faire du mal si, euh, si une chèvre entrait dans la pièce euh, ou dans votre jardin, avez-vous envie d'aller planter vos dents dedans Avez-vous envie de lui donner des coups de pied Avez-vous envie de torturer cette, euh, cet animal Avez-vous envie d'enfermer cet animal En fait, on le voit et on le voit aussi chez les tout jeunes enfants, nous avons naturellement un élan euh, d'aller vers cet autre être et de commencer à communiquer avec lui dans un langage universel, de, de donner quelque chose, d'échanger quelque chose, de se, de se renifler, de s'approcher, de se regarder. Bref, il y a une envie naturelle de communication et de compassion chez nous euh, qui fait qu'on n'a pas du tout envie de les tuer. Et ça, ça touche justement euh, à la question de la conscience, et de savoir si bah, cette conscience, on n'a pas envie de l'incarner totalement. Ça veut dire plutôt que de se cacher les yeux et de donner le couteau euh, qui va trancher la gorge à un autre qui va faire le sale boulot, euh, explorer cette conscience qui dit, bah, tiens, peut-être on peut arrêter de soutenir cette tuerie de masse, cette, cette souffrance de masse que l'on inflige à d'autres êtres sentiens. Voilà, donc vous voyez, tout ça, ça relève d'un examen Là, je vous, je vous donne des, des, des, des exemples de choses que vous allez pouvoir euh, examiner en vous à travers des questions très directes. Euh, par exemple, euh, pensez-vous euh, que nous ayons besoin de viande pour vivre euh, ou de produits animaux pour vivre Pouvons-nous vivre sans Pouvons-nous même nous, bien vivre sans Pouvons-nous mieux vivre sans euh, Pensez-vous euh, ou jugez-vous moral de tuer un animal pour votre plaisir gustatif. Je ne parle pas de la survie, il y a toujours l'exemple de l'île déserte, « Mon Dieu, si vous, vous trouviez dans une île déserte, si vous deviez survivre, que feriez-vous » Ça n'a rien à voir. Euh, les, les questions de survie, euh, de défendre sa peau, relèvent d'un tout autre domaine. Je parle d'une vie normale. Avez-vous, ou jugez-vous, moral, utile, de tuer un animal pour votre propre plaisir J'entends votre plaisir gustatif pour votre plaisir vestimentaire, pour ce petit bouton en corne qu'il vous faut sur votre pantalon ou sur votre chemise, pour ces chaussures reluisantes en cuir. Cela vaut-il la peine de tuer un animal pour ça Donc voyez, si vous abordez l'ensemble de ces questions, ben vous arriverez à vos propres réponses. Je ne sais pas encore lesquelles, mais j'ai quand même quelques idées là-dessus.